Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, on est début septembre, c'est la rentrée des classes et des tas de jeunes étudiants et moins jeunes vont aller user leur fond de culotte sur les bancs des écoles. Et oui, ça dure depuis des dizaines d'années. Des dizaines d'années où on forme les jeunes à des métiers qui disparaissent, où on leur enseigne des tas de choses qui ne leur serviront pas dans la vie. 95% de ce qu'on vous enseigne à l'école ne va pas vous servir. Alors pourquoi est-ce qu'on continue Malheureusement il y a énormément de ministres de l'enseignement qui ne sont pas compétents du tout comme des ministres dans d'autres domaines aussi mais je ne vais pas rentrer dans la politique. C'est comme ça et malheureusement on nous apprend à l'école des tas de choses inutiles. Et le pire c'est qu'à la fin de vos études, je vais vous raconter ce qui va peut-être vous arriver comme ça m'est arrivé à moi lorsque j'ai terminé mes études d'électronique, Donc j'avais mon diplôme. Et les derniers jours d'école j'ai eu euh, la chance entre guillemets d'avoir une matinée consacrée à comment s'inscrire au chômage. Alors vous vous rendez compte, on passe des années à étudier, à se battre, à faire des efforts pour avoir un diplôme et au bout du compte on vous dit voilà on va vous former pour vous inscrire au chômage. Et Je vous parle de ça il y a plus de 30 ans, donc vous vous rendez compte du ridicule de la situation Maintenant, les choses empirent puisque on dit que les métiers euh, d'ici 10 ou 20 ans n'existent pas encore et que la plupart des métiers euh, qu'on enseigne actuellement dans les écoles ou même à l'université vont disparaître dans les 5 ou 10 prochaines années. Donc, au niveau de l'enseignement, il y a vraiment un gros problème et ce qui compte, euh, c'est d'apprendre à apprendre. Si vous êtes actuellement encore aux études, eh bien, Apprenez euh, surtout à apprendre parce que vous devrez continuer par la suite pour gagner votre vie, euh, pour gagner de l'argent. Et ça, on en a besoin tous les jours. Vous devrez apprendre probablement d'autres métiers euh, que ce que vous avez euh, appris à l'école. Donc, euh, ayez bien ça en tête. C'est que si vous avez des enfants aussi, euh, essayez de leur ouvrir l'esprit. Euh, de leur expliquer que ce qu'ils vont apprendre à l'école ne leur servira peut-être pas forcément. Évidemment c'est difficile d'expliquer ça à un jeune. Moi je me souviens, bon je n'étais pas très bon en mathématiques, pourquoi Parce que je voyais vraiment pas euh, l'utilité des, des mathématiques et la finalité. Et donc ça, il y a une responsabilité bien sûr des enseignants qui doivent suivre un programme, je suis bien d'accord, je ne vais pas jeter la pierre à, à tous les enseignants, mais euh, ce serait bien quand même d'arriver à rendre les, les études plus ludiques euh, et qu'on voit une finalité. Moi j'ai eu mes, mes petits-enfants en vacances euh, ici et bon, il y, y a un des deux qui est, qui est plus porté sur le sport que pour les études, mais l'autre est vraiment euh, bon. Euh, dans, dans les études et je lui disais tu es content de rentrer à l'école Il me disait non parce qu'il s'ennuie, il dit il n'y a pas assez de technologie, pas assez de pratique, donc c'est vraiment dommage parce qu'on va comme ça abîmer l'enthousiasme des jeunes et c'est vraiment, vraiment très dommage de, de faire comme ça. Il faudrait s'inspirer d'autres pays comme l'Islande qui ont vraiment changé leur manière d'éduquer les jeunes et qui ont d'excellents résultats, vraiment au-dessus de, de la moyenne, de, largement au-dessus de la moyenne des autres pays. Donc il serait temps quand même de faire des changements et surtout d'apprendre des choses qui vont être utiles. à aucun moment durant mes études on ne m'a appris euh, à gagner de l'argent, ça c'est une première chose. Et pourtant au sortir de l'école qu'est-ce qu'il faut faire ben, Si vous voulez euh, quitter euh, la maison de vos parents, euh, il vous faudra bien de l'argent pour payer votre loyer, pour manger, etc. Donc il faudra apprendre par vous-même malheureusement à gagner de l'argent alors que vous auriez pu apprendre cela pendant toutes les années où on vous a appris des choses totalement inutiles qui ne vous serviront pas dans votre vie. Moi j'ai eu un diplôme d'électronicien, ben, je n'ai jamais, jamais fait d'électronique de ma vie. Euh, bon je ne vais pas dire que ça ne m'a pas, pas été utile parce que ça m'a ouvert l'esprit, mais euh, disons qu'il y, y a probablement énormément de jeunes qui, qui vont apprendre des choses qui ne leur serviront pas, passer, passer des, des, des heures à apprendre la trigonométrie et des choses comme ça, euh, en première année de médecine, passer, passer des concours assez difficiles en mathématiques, à quoi est-ce que ça sert pour être un bon médecin, ça il faudrait quand même me l'expliquer. Mais bon, euh, c'est une une triste réalité qu'il faudrait changer. Donc prenez bien conscience du fait que vous allez devoir vous former et heureusement il y a aujourd'hui euh, pas mal de formations disponibles sur internet, pas mal d'informations gratuites mais vous avez aussi des, des bonnes formations qui peuvent vous, vous permettre d'apprendre une activité qui va vous rapporter de l'argent parce que vous pouvez tourner ça dans, dans tous les sens même si vous dites « moi l'argent ne m'intéresse pas ». On en a besoin, vous en avez besoin, vous en aurez besoin jusqu'à la fin de vos jours et on ne peut pas compter sur le gouvernement pour euh, nous assurer une retraite, euh, des revenus euh, suffisants pour, euh, pour toute une vie. Donc là il y a un gros problème, il faut vraiment apprendre par vous-même à gagner de l'argent et euh, bon, le, le, le trading, la bourse est une des manières euh, de gagner de l'argent. Si vous êtes intéressé par cela, eh bien moi j'ai différentes formations, vous pouvez trouver des liens vers mes formations ici au-dessus et ce sera quelque chose que vous pourrez apprendre par vous-même à votre aise chez vous et trouver une manière de gagner de l'argent qui ne vous sera peut-être plus apportée par, par un emploi parce que les emplois euh, ils vont diminuer. Euh, C'est sûr que la robotisation elle va s'intensifier. J'ai vu hier encore un reportage où on crée des machines, il y a des machines actuellement qui font les vendanges. Vous imaginez Des machines qui font les vendanges en France, c'est incroyable. Donc l'être humain, l'homme est assez intelligent pour créer des machines fantastiques mais pas assez intelligent pour inventer un système pour remplacer les emplois qui sont perdus euh, par les robots qu'il a créés. Donc c'est une absurdité euh, incroyable, mais c'est la réalité. Euh, les hommes politiques qui vous expliquent qu'ils vont réduire le chômage, euh, c'est du foutage de gueule. <rire> Désolé, mais il n'y a pas d'autre terme pour ça. Ils vous racontent n'importe quoi. Donc euh, ne comptez pas sur eux, comptez sur vous-même. Apprenez par vous-même. Euh, il faut acquérir des formations dans différents domaines que ce soit la bourse ou d'autres choses, mais essayez de trouver un moyen de gagner de l'argent par vous-même sans compter sur l'état, sans compter sur un patron euh, Donc, parce que les emplois euh, ce n'est vraiment pas quelque chose à rechercher à l'avenir. Voilà c'était mon coup de gueule de, de cette rentrée, rentrée scolaire début septembre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des commentaires à faire n'hésitez pas, si vous l'aimez cette vidéo, si vous êtes d'accord avec moi, likez-la et partagez-la et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé euh, par recevoir mes vidéos euh, prochainement eh bien bien sûr il faut que vous soyez inscrit, c'est le moment de vous inscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous serez averti euh, dès que je publie une nouvelle vidéo vous recevrez un email. Voilà, Je vous souhaite une très bonne rentrée si vous êtes concerné ou si vos enfants sont concernés et je vous dis à très bientôt. Au revoir